Euh, ce matin, bah, on a marché jusqu'ici, euh, avec euh, bah, tous les scouts et guides. Après, euh, moi je tenais le besoin, du coup j'ai accueilli Eugène qui est monté avec, euh, avec son, ses hommes, enfin ses valiers. Jeanne, Jeanne d'Arc parle au scout. C'est une jeune euh, voilà, qui, en, qui a eu euh, sa mission, son engagement à démarrer à 13 ans. C'est l'aventure, euh, c'est aller de l'avant, euh, euh, et puis c'est l'amour de son pays, ce, que, ce qui est dit dans, dans, dans la promesse scout. Par exemple, chez les scouts de France, euh, eh bien les, les filles qui démarrent, on les appelle les Jeannettes. Donc c'est bien lié à, à Sainte Jeanne d'Arc. On a fait euh, plein de jeux, on a fait des poules renards vipères et plein d'autres choses. C'était une chouette journée. The yeah. you.